Don't L'histoire commence quai Wilson, à Nantes, le soir de la fête de la musique. Un DJ gérant l'un des sound systems sur ce quai de la Loire se refuse à couper la musique à 4 h du matin, comme prévu. Vers 4h du matin, la police avait fait usage de la force pour disperser les derniers fêtards. Dans la panique, 14 personnes étaient tombées à l'eau. Tout avait pu regagner la rive avec l'aide des pompiers, sauf Steve Mayakaniso, qui selon ses proches ne savait pas nager. Cet été, c'est aussi l'occasion pour le chef de l'État de renouer avec les Français. Il a fait récemment deux bains de foule. Ça va Merci. Merci Bien oui, Eric Drouet, Jérôme Rodriguez, Maxime Nicole, figure très médiatique donc, de ce mouvement euh, des Gilets jaunes. Ces Gilets jaunes ont été rapidement euh, interpellés par les forces de l'ordre. Jérôme Rodriguez et Maxime Nicole ont été placés en garde à vue pour organisation d'une manifestation illicite. Malheureusement, j'ai le malheur, en tout cas, de croiser le regard de notre préfet, Monsieur Lallemand. Il m'a vu, je l'ai vu. Et cinq minutes après, je me fais arrêter par les policiers. Jérôme Rodriguez, qui est sur LCI dit :« J'ai croisé euh, le regard du préfet allemand et du coup, j'ai été arrêté. » C'est ça. Bon, voilà. Alors voilà. Qu <rire> quatre contrôles, une amende et une garde à vue. C'est ce qu'on appelle de la répression. Ici, un homme sort une pancarte, quelques secondes à peine, et il est embarqué. Cet homme, en t-shirt jaune, est interpellé en priorité. Ceux qui ont voulu empêcher ce défilé devraient avoir un peu honte. Aujourd'hui, c'est un jour où la nation est réunie. Je pense que la nation, il faut la respecter. Je n'ai pas de respect pour ceux qui ne respectent pas la logique. Vous êtes stupides et très mal polis. Aujourd'hui, euh, a lieu le vote de ratification du traité de libre-échange avec le Canada, le CETA. Est-ce que beaucoup de députés disent que c'est un paradoxe de, que, que vous veniez ce, ce, ce jour euh, où, où ce vote a lieu Est-ce que ça vous pose problème d'être là ce jour-là Je suis ici pour parler pour toutes les générations to Speak, speak oh, J'ai déjà vu ça. Qu'est-ce que tu viens de dire Rien, une impression de déjà vu. Honestly, I don't care what here. Très honnêtement, peu m'importe le jour. Je n'ai aucune opinion par rapport à ce vote, je suis venu parce que l'on m'a invité, tout simplement. Le CETA, c'est bon pour l'environnement. Le c Oui, c'est bon pour l'environnement et je peux le démontrer. C'est de la merde. Il faut mettre fin à cette idée très répandue parmi les citoyens et je les comprends, selon lesquels finalement les élus se font leur propre petit système et qui de fait seraient un peu privilégiés. Donc ça, c'est chez vous. Oui, enfin... Là vous y résidez, vous y dormez. c'est pas là que je vis. Ça ce sont les salons de réception du rez-de-chaussée. Est-ce que vous faites des doré. à cet endroit C'est tant mieux On peut faire des fêtes à cet endroit. C'est quoi les réceptions À l'hôtel de la C, on semble apprécier les homards géants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 Aujourd'hui, il s'invite dans une pizzeria. C'est ça aussi le nouveau Macron, le Macron plus humain de l'acte 2 du quinquennat. C'est un homme, évidemment, à l'intelligence exceptionnelle, qui a notamment une capacité à embrasser la totalité des sujets, leur complexité, en étant capable de rentrer à un niveau de détail qui est juste impressionnant. Ok, faites un porno. L'intelligence, c'est un don qui lui a été donné. Ensuite, il a cultivé autre chose qui, moi, m'intéresse encore plus que ça. C'est l'amour profond de ce pays et l'ambition extrêmement élevée qu'il a pour ce pays. Il ne se satisfait en aucun cas de la situation dans laquelle le pays s'est enfoncé au cours des dernières années et qui fait que la plupart de nos concitoyens ne soient pas heureux d'y vivre. Regardez la réforme qu'on lance sur les retraites, eh ben, elle est, elle est regardez-la dans le détail, telle qu'elle est portée, telle qu'elle est expliquée, elle est beaucoup plus juste. Je tiens à rassurer nos téléspectateurs, c'est qu'il ne s'agit pas de capitalisation, il s'agit bien de... Nous allons, comme le système actuel d'ailleurs, être un système qui, qui permet une transition complète...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 Enfin, sur les je les huit, je n'aime pas, je ne prends pas de champagne Alors vous voyez, je déteste le caviar Alors vous voyez les histoires pour raconte, ah, à bien, partir ouais. d'une photo Le champagne, ça me donne mal à la tête, donc je n'en prends pas enfin, enfin, C'est pas bien, hein Qu'est-ce que tu fais Mais oh Merde C'est pas bien ce que vous avez fait Comment que c'est pas bien ce que j'ai fait la loi, que que la loi, c'est la loi Fais avec votre connerie au moins huit permanences de députés de la République en marche détruites en moins d'une semaine. Portes murées, tentatives d'incendie. Les élus sont inquiets. Certains ont reçu la revendication d'agriculteurs, leur reprochant d'avoir voté pour le CETA, le traité de libre-échange avec le Canada. Vous avez parlé d'attentat pour qualifier ces dégradations de, de cette permanence. Bah là, savez, le principe de l'attentat, c'est de préparer.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 élue sous l'étiquette Les Républicains en marche, euh, a eu une altercation avec un chauffeur de taxi, elle a 33 ans, elle s'appelle Laetitia Avia, et au moment de payer sa course de 12 euros, elle a sorti sa carte de crédit, le taxi, euh, chauffeur de taxi lui dit que le terminal est hors, hors service, euh, donc elle n'avait pas d'argent, il a voulu l'emmener à un distributeur, bref, ils se sont disputés, qu'est-ce qui s'est passé Elle l'a mordu, elle l'a carrément mordu, donc il a fallu que la police vienne, finalement. Et à vous, mes chers trolls, Haters, tête d'œuf anonyme, qui vous croyez seuls cachés derrière vos écrans. Benjamin Griveaux, le candidat de la République en marche à la mairie de Paris, surpris à qualifié d'abruti ses anciens rivaux dans la course à l'investiture. Cédric Villani, pas les épaules pour mener campagne à Paris, mounir bon no comment." Hugues Ranson, c'est un fils de pute. Vous qui êtes infiniment petit et lâche, sachez que nous nous battrons pour vous trouver. Et vous mettre face à vos responsabilités, car ce que nous engageons, c'est la fin de l'impunité. Et donc oui, pour moi, c'est un acte criminel, comme on en a connu d'autres, pas seulement ici à Perpignan. Et donc, euh, il mérite qu'on mobilise tous les moyens de recherche pour que ceux qui ont fait ça soient interpellés et soient mis à disposition de la justice. Le corps de Steve a été retrouvé, repêché hier dans la Loire. Il a été ce matin formellement identifié. Le décès de M. Steve Maya Canisso est un drame qui nous touche tous. Mais je peux vous dire que le Premier ministre que je suis apporte évidemment tout son soutien à Christophe Castaner, euh, que j'ai pleinement confiance en lui et que nous sommes mobilisés à la tâche pour euh, n'accuser personne et ne dédouaner personne. La honte est un sentiment d'abaissement, d'humiliation qui résulte d'une atteinte à l'honneur, à la dignité. Il dévoile le rapport de l'inspection générale de la police. Je cite. « Il ne peut être établi de lien » entre l'intervention des forces de police et la disparition de M. Steve Mari Maya Canissot. Cette euh, prise en main euh, par l'exécutif d'une affaire qui est confiée à un juge d'instruction euh, me paraît être révélateur euh, d'un moment politique très compliqué sur les interventions policières. Devant le siège de l'IGPN cet après-midi, quelques dizaines de manifestants. Pour eux, la police des polices a bâclé l'enquête sur la mort de Steve Maya Canisso. On peut pas accepter ça parce que c'est du mensonge, c'est du d'État. Pas d'affaire d'État pour toi. Ah, mais, mais, pas, pas d'affaire d'État pour mais toi. Pas plus que pour Benalla, pas plus que pour. Mais c'est quoi une affaire d'État Ça en aujourd'hui. Dire qu'il y, y a un chien écrasé dans la rue, ça y est, c'est une affaire d'État Enfin moi j'en en peux plus. Mmh. Tu vois possible de... que ce garçon soit mort comme ça Ça me bouleverse. Je suis glacé. De bonnes mots à dire. À Besançon, que la Bordeaux ou encore Toulouse, les rassemblements se multiplient en France. Des centaines de personnes qui réclament la vérité sur la mort de Steve Maya Canisso. C'est un keuf. Oui. Mais ils sont ah, mais... les autres Son shirt il est craqué Oh il a mis un coup de pied dans la tête Il lui donne un coup de pied qui a l'air d'être dans la tête Mais je me disais pour continuer mon raisonnement sur la difficulté de lire l'image Peut-être a-t-il donné un coup de pied dans un caillou qui était devant la tête pour lui éviter d'avoir mal Il y a des enquêtes qui sont en cours, les enquêtes détermineront s'il y a ou non des violences policières. C'est facile autour d'un plateau de te dire ben, « il y a des violences policières » et on justifie tout par des violences policières parce qu'on a vu sur Youtube une vidéo. On a eu des charges policières, on a eu du matraquage, des chiens, il y avait même des, des gens avec des chiens, euh, du gaz lacrymo et surtout des LBD et surtout des blessés au bon, final. Et de dire dans les médias, sur un plateau de télé, que YouTube, c'est la vérité, c'est vrai que c'est un peu exaspérant. Après, il Après, y a des images, je ne sais les pas les si elles sont toutes peut... bidouillées, mais elles ont l'air quand mais même... Il y a des, images, qu y a des images qui vont mais... dans le sens de la police, moi je les ai regardées Je, je vais sur... vous dire que les images... Sur... Sur... Non, il n'y a, à... a pas de charge, il n'y a pas de faut... charge policière. Sur l'intervention policière, le syndicat de police SGPFO pointe la responsabilité du chef de service et évoque une faute grave de discernement. Un ordre aberrant mettant d'abord nos collègues en danger et les usagers. Ce n'était pas des casseurs mettant Nantes à sac, nécessitant donc d'intervenir immédiatement. Il s'agissait de fêtards. Bon, ces jeunes-là, ils sont tombés dans la Loire, on ne sait pas comment. Ah, encore ah ouais, une fois, sont... il y en a qui ont pu se jeter dans la Loire volontairement. <rire> euh, C'est même... <rire> connu, que chaque année à la fête curieux. de la musique, vous avez des jeunes qui pour s'amuser, euh, voilà, se... dans un état, il faut, faut le rappeler aussi, ouais. à 4h30, je ne suis pas sûr qu'ils étaient tous euh, voilà, très, très sains, etc. Est-ce que vous, vous, vous condamnez les jets de projectiles mais vous êtes sur les formidable. forces de l'ordre Regardez ce que vous... Faites. Vous refusez, mais monsieur je suis désolé, c'est la, la réalité. De silence, vous, êtes vous faites des amalgames, euh, vous faites le silence sur ces faits-là. Euh, les policiers se sont retrouvés dans une situation délicate. Pardonnez-moi, mais M. Duarte, on est en train de parler quand même de la mort d'un jeune homme, il y a une manifestation. Euh, les arguments sont peut-être effectivement un petit peu limites en, en ce qui concerne ce que vous êtes en train de, oui. de, de développer. Pour continuer à commenter donc ces images en direct, on voit donc les CRS... Euh, répondre aux manifestants toujours présents, euh, CRS aussi, euh, toujours, euh, les CRS évidemment aussi toujours pr présents et fatigués, évidemment, après cette très longue journée. t'as des encerclantes, toi Zineb Redouane, octogénaire, morte après avoir été atteinte au visage par une grenade lacrymogène alors qu'elle fermait ses volets. Geneviève Leguet, militante d'attaque, 73 ans, blessée à la tête suite à une charge de CRS. Les violences, les bavures policières, les mensonges, les manipulations se retournent contre vous et ce que vous devriez représenter. Nombre de vos camarades épuisés, Choisissent le suicide pour échapper à l'inacceptable. Le travail qu'on vous demande d'exécuter est intolérable et inadmissible, pour moi et aussi pour beaucoup d'autres. On est Edoui Plenel dit que euh, ce, ce gouvernement est sourd à l'opinion, il y a eu le mouvement Où est Steve Justice pour Steve, ils ne sont pas entendus par le gouvernement. Mais le gouvernement écoute une autre opinion, qui n'est pas l'opinion que, que souhaite Edoui Plenel, qui n'est pas cette opinion très à gauche, qui est une opinion française largement majoritaire, qui est une opinion... Pour l'ordre, pour le durcissement des conditions. C'est quand même grave, si vous voulez, on se dit maintenant, il y a des jeunes comme ça qui sont révoltés, est-ce que pour autant ils doivent être descendus Mais cela dit, peut-être que le policier était en légitime défense, ses collègues aussi, enfin tout ça il y est... Une pas, enquête il, il, y est une enquête, il y a une enquête, Donc, il n'y aura pas le retour de la peur de la police ouais. et du gendarme, à un moment voilà. donné, on aura... Est-ce qu'il faut passer par des morts, mmh. c'est ça Peut-être, peut-être, il faut se dire, même peu. si c'est regrettable. Le nombre d'enquêtes judiciaires de l'IGPN sur l'usage de la force ne cesse d'augmenter depuis 4 ans. Et a battu un record en 2018 avec 612 dossiers. Près de 3000 blessés parmi les gilets jaunes, 94 graves, démutilés, des éborgnés. C'est une démocratie et Non. Ben, c'est savez... pas une démocratie, monsieur, savez... c'est une dictature. Oh en, la marche, la la. La. En, oh en marche, en marche, en marche, en marche, monsieur Macron. Oh C'est une dictature qui se êtes, pas. Vous êtes parti loin quand même. Euh, non, non, non, non, non, vous non, est parti non, loin, non, non, non, non. Révolution Révolution Révolution Révolution Les Français veulent qu'il y ait de l'ordre. Ils considèrent que les manifestations non déclarées ou des ordres de dispersion non respectés, ça justifie les interventions de la police. Et il y a une opinion dans ce pays qui considère qu'il est regrettable de voir une septuagénaire bousculée par la police, mais qui considère aussi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 La république de la délation, la république de la diffamation, ce n'est pas la république. Les français, ils ne veulent pas de cette république. Alors dites-nous, qui si vous a donné je les informations C'est la pierre angulaire du journalisme. Oui, qui vous a donné ben, les je informations là, on a besoin Je de... pense que Pascal de... Jalabert que... est très optimiste, mais on va vous laisser on répondre. Va vous laisser... Euh, oui. <rire> <rire> on, on les aura, nous, les non, si on, on les, a... question, Et si on on va les avoir. Répondre. Et on va les avoir. Il est où le type qui vous planqué vous ne direz pas comment euh, vous êtes entré en possession des tout premiers documents bah, qui non, vous non, ont on conduit on dit, on à on enquêter dit, par la suite non, sur bah, c'est la base du journalisme. On, on protège les pas gens qui bon. parfois mettent la, leur vie, leur profession en péril pour nous informer. François Fillon, lui, est tombé pour une histoire de morale. Donc, il, il, Oui, il, mais jusqu'où on va avec la morale Jusqu'où on va Moi, je trouve que euh, c'est une dérive de la démocratie.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 Le président de l'Uruguay, le seul président au monde à reverser 80% de son salaire à des œuvres de charité. C'est-à-dire que si on veut une société nordique euh, froide où le Premier ministre va faire ses courses au G20 et, et où il faut absolument rouler dans des voitures de Monsieur Tout-le-Monde et, et dîner avec des, des, des, des, des, des marques distributeurs de, de soda et en mangeant du taboulé, il enfin, faut le dire tout de suite. Quand on fait des repas à l'Elysée, on mange pas chez McDo et on mange pas un fish and chips.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 Y de los gastos inútiles, y de las casas impresionantes que necesitan después de tres, cuatro, cinco, media docena de sirviente. ¿Para qué todo eso? ¿Para qué? No se precisa.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 y vasallos que se paren el puente, para tocar corneta cuando el señor sale de Castellilla, para todo eso, seguíamos con el mundo antiguo, para que hicimos revoluciones en nombre de la igualdad y todo lo demás. Y ahora uno se assume a alguna casa prevención y es más o menos lo mismo. Une grande majorité des Français ont aussi besoin de, de, de cette incarnation un peu verticale et, et même monarchique.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 L'ancien président, vous vous en souvenez sans doute, avait parlé de l'honneur d'un homme livré aux chiens. Salut mon Je voudrais aussi saluer son action en tant que ministre de l'écologie. François Drugy incarne l'écologie moderne, c'est-à-dire celle qui vise à obtenir des résultats concrets sur les questions du climat, sur les questions de la biodiversité, à concilier notre développement économique et la protection écologique. On vit une crise de sens. On est en train de vivre le sacrifice du sens sur l'autel de la rentabilité à tout prix. Et cette, cette divinité sordide et sombre, la rentabilité à tout prix, fait qu'on n'arrive plus à se mettre d'accord sur le récit commun qui fonde justement une nation. Parce que quand je compro quelque, ou tu, tu le compras avec plata. Lo compras con el tiempo de vida que tuviste que gastar para tener esa plata. Pero con esta diferencia. La única cosa que no se puede comprar es la vida. La vida se gasta.